Salut mes poupées, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo euh, qui m'a été demandée on va dire indirectement donc euh, suite à la vidéo haul de chez SHEIN la dernière fois, là où il y avait vraiment des pépites magnifiques vous étiez nombreuses à craquer sur certains articles mais vous avez eu du mal à choisir la taille qui vous convient donc euh, je me suis dit aujourd'hui je vais vous parler de ça pour une dernière fois parce que euh, dans mes hauls précédents j'ai toujours précisé comment je choisis les tailles sur le net mais j'ai l'impression que j'ai pas Peut-être que je pas été claire ou peut-être que certaines filles n'ont pas été jusqu'au bout de la vidéo pour voir comment je choisis la taille, etc. Donc aujourd'hui, je vais répondre d'une façon définitive. Euh, et puis, euh, chaque fois que je vous fais un haul, je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la barre d'informations euh, pour en savoir plus sur les tailles que je prends sur les sites. Donc, peu importe le site, qu'il soit un site euh, d'une marque... Euh... Euh, voilà d'une un, marque euh, européenne que ce soit Zara, Mongo ou encore des sites chinois comme la Shein ou Chic, peu importe le site ou même AliExpress, euh, vous devez mesurer à l'aide d'un ruban comme ceci. Donc ces rubans là vous pouvez les acheter dans les magasins euh, spécial Mercerie ou encore vous pouvez aussi les trouver dans les supermarchés, dans le côté, dans les rayons euh, Mercerie. Euh, si vous n'avez pas ce genre de ruban, c'est vraiment très simple. Vous prenez euh, un cordon ou un autre ruban, euh, peu importe ce que vous avez à la maison, que vous pouvez euh, mettre autour de votre poitrine ou de votre taille. Et après, vous le mesurez avec une petite règle ou quelque chose que vous avez à la maison euh, pour, pour mesurer. Voilà, tout simplement. Mais, mais voilà, c'est plus simple comme ça, c'est plus pratique. Donc, ce que vous allez faire... alors. Euh, concernant tout ce qui est t-shirt, pull, euh, veste, chemisier, etc, tout ce qui est, tout, tous les hauts, donc vous allez mesurer, fiez-vous autour de poitrine. Donc moi le tour des épaules, franchement je m'en fous puisque ça me va autour de la poitrine, donc euh, les épaules ça, ça va automatiquement. Donc, ce que je fais pour le tour de poitrine, c'est très simple. Donc, assurez-vous de porter euh, le soutien-gorge qu'il vous faut, que vous portez quotidiennement quand vous mettez un chemisier, etc. Et puis, euh, essayez de respirer, bien respirer. Et prenez votre euh, tour de poitrine de cette manière. Vous voyez, comme ça. Voilà. Je ne serre pas trop. Je ne relâche pas beaucoup. Donc, voilà. Pour pouvoir respirer. Et moi je vois que ici pour moi c'est du 90 ça c'est pour le tour de poitrine après voilà vous prenez note euh, soit vous prenez en centimètres soit vous prenez en pouces voilà euh, maintenant si sur certains sites sur la description ce n'est pas marqué en centimètres vous pouvez euh, euh, convertir sur google euh, du centimètre en pouce et vous avez votre taille en pouce maintenant euh, concernant tout ce qui est pantalon, jupe etc vous allez prendre deux mesures alors vous avez le tour de taille et le tour de poitrine euh, plutôt le tour de hanche alors pour le tour de taille assurez vous que c'est au niveau du nombril à peu près pas trop bas et pas trop haut pour moi, c'est du 72. Et ensuite, vous allez prendre votre tour de hanche, de cette manière, euh, dans l'endroit où c'est l'endroit le, le, le, le plus large. Puis vous prenez note. Maintenant, je vous avoue euh, une petite astuce. Euh, moi, quand je veux prendre un pantalon sur le site Shein, par exemple, euh, je me fie plus au tour de hanche qu'au tour de taille. Pourquoi parce que parfois quand on prend un pantalon euh, qui nous va euh, au niveau des hanches, il nous va très très bien. Euh, parfois au niveau euh, du tour de taille, on a l'impression que c'est un petit peu large. Mais c'est quelque chose qui se corrige avec des petites pinces sans problème à la maison. Donc vous pouvez le faire manuellement, vous pouvez le coudre sans problème. Euh, par contre si on prend quelque chose qui nous va autour de la taille, euh, ça ne va pas aller forcément au niveau euh, des hanches. Donc faites très attention, moi je me fiche plus autour de, de, de hanches qu'autour de taille. Euh, voilà, c'était juste ma petite astuce. Euh, concernant la longueur, ce n'est forcément pas un problème. Donc quand je vois sur le mannequin euh, si ça lui va euh, bien, donc moi comme je suis petite, donc ça me va forcément. Et euh, généralement quand c'est... Un peu trop long donc on coupe sans problème par contre quand c'est court c'est là le problème mais si vous prenez ces mesures là euh, comme ça euh, vous allez sur le site que là où vous voulez acheter euh euh, quelques articles donc vous choisissez vos articles donc en cliquant sur chaque article vous allez trouver une description soit sur un petit tableau soit un petit texte un petit paragraphe qui est écrit où c'est marqué par exemple s voilà combien de centimètres au niveau de la poitrine au niveau des épaules euh, ou bien pantalon ils vont vous dire s ou m voilà combien de centimètres et vous allez comparer avec votre taille donc ça m'arrive souvent moi qui fais généralement du s ça m'arrive souvent du prendre du xs pour tout ce qui est tunique, chemisier sur le site Shein. Comme quoi, généralement, on pense, beaucoup de filles pensent que euh, les tailles chinoises, ça taille petit, donc si elle fait du S, elle doit prendre du M, et quand elle reçoit du M, elle est déçue, alors qu'il fallait prendre du XS. Donc, fiez-vous au tableau. Euh, où c'est décrit en centimètres. Personnellement, même dans la même marque, par exemple, euh, Berchka ou Mongo, par exemple, si je veux prendre un slim, euh, je prends généralement du M. Par contre, si je veux prendre un palazzo, il me faut du S. Si je prends du M, c'est beaucoup trop large. Donc euh, comme quoi, voilà, dans une seule marque, mais euh, parfois c'est différent. Donc, fiez-vous les filles à euh, fiez-vous aux mesures en centimètres voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, euh, j'ai vu qu'il y en a pas mal de filles qui me posent la question sur comment acheter, comment commander sur le net sur ces sites là, comment passer sa commande comment faire entrer le code promo comment, euh, comment choisir le mode de livraison, et si on a pas une carte de crédit comment on fait pour payer etc donc si vous voulez que je vous réponde à cette question si vous pensez que c'est utile que c'est une question pertinente, dites le moi en commentaire et je serai ravie de passer une commande devant vous euh, pour vous donner une idée sur comment ça fonctionne et je vous je vous expliquerai aussi euh, comment avoir une carte de crédit si vous ne l'avez pas euh, pour pouvoir faire des achats sur le net. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.